Le travail de maths de pour les quatrièmes aujourd'hui, 10 septembre, Donc ça commence par une grille où il faut mettre ces différents mots qui sont en lien avec les fractions. Ici, 5 septièmes, c'est une fraction. Et 5, c'est le numérateur, comme nuage. 7, c'est le dénominateur, comme descend. Dénominateur, numérateur... Et là, ensuite, on vous dit une fraction est avant tout une division. On peut voir qu'avec le signe divisé, ça ressemble un peu à une fraction. Donc, ici c'est 1 demi, 1 tiers, 1 dixième, 5 douzièmes, 1 quart, 5 unième, c'est marqué, 2 dixièmes, 3 demi. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre le temps d'écrire. Euh. Ici, on vous dit que les fractions correspondent à la proportion de coloriage, le nombre de cases coloriées sur le nombre total de cases. Le nombre de to avec tout ça, qui sont des cases euh, identiques. Et donc là, par exemple, il y a 1, 2, 3 cases coloriées sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 3 huitièmes. Ici, il y en a 2 sur 3. Mais attention, ici par exemple, il y en a une de coloriée, mais ce n'est pas une sur deux, parce que celle-là, pour qu'elle soit égale à la première verte, ici à l'équivalent de deux. Si je fais un trait comme ça ici, là, je vais avoir une blanche au-dessus, une blanche en dessous. Donc en fait, celui-là, c'est un tiers, une case sur trois. Pareil, réfléchissez un petit peu pour les autres là que je n'ai pas dites. Euh, alors ici, il faut que ici, petit jeu de mots de Philippe Gueluc avec euh, le chat à gauche, une banane, une banane entière, à droite une banane entière. Tadang bon, ça c'est une petite subtilité. Le 4, visuellement entouré complète. Il y a nombre d'étoiles, 12. Donc, s'il y a 12 étoiles, on vous demande de faire des paquets de 4. Si je fais des paquets de 4 étoiles, eh ben, en tout, ça va faire 3 paquets. Deuxième ligne, on vous demande de faire 3 paquets. Si vous faites 3 paquets, que vous avez toujours vos 12 étoiles, là, ça va en faire combien par paquet Vous regardez, vous entourez et vous écrivez. Ensuite, ici, on vous dit qu'il y a seulement 2 paquets. Et il y a toujours vos 12 étoiles là. Si vous faites deux paquets, combien il y en a dans chaque paquet Et vous écrivez votre réponse ici, etc. Petit problème, 60 bonbons, j'en mange le tiers. Si j'en mange le tiers, ça veut dire que je divise le nombre total de bonbons par... Si c'est des tiers, je divise par 3. Si je divise par 3, le calcul que je fais là, c'est donc 60 divisé par 3. 60 divisé par 3, ça fait 20. Voilà. Et 70 divisé par 3, ça fait 20. J'en ai mangé le tiers. Donc, j'en ai mangé, j'en ai mangé 20. Euh, ici, attention, un segment mesure 12 cm. Je veux connaître la longueur de 2 tiers de ce segment, qui fait 12 cm. Bon, et baisser 12 cm, qu'est-ce que je commence par faire Je commence par les diviser par 3. 12 cm divisé par 3, ça fait 4 cm. Bon, très bien. Mais après, j'en prends 2. Bah, du coup, si j'en prends 2, ça va me faire 2 fois 4 cm. 2 fois 4 cm, ça va faire 8 cm. Etc. Bon, si déjà vous allez bien à la fin de cette feuille-là, ce sera bien.